Ce qu'on va faire, c'est sélectionner le message vocal et cliquer sur le bouton transférer. On va ensuite choisir une discussion où envoyer le vocal. Je vous conseille bien sûr une qui ne dérangera personne ou que vous avez spécialement créé pour ça, comme moi avec Data Search. A partir de là, vous pouvez écouter votre message audio sans risque d'être remarqué par son expéditeur. On voit clairement que le message n'a même pas été ouvert, donc on est bon. On arrive donc à la fin de la vidéo et n'oublie pas de la liker et d'écrire merci en commentaire si elle t'a été utile. C'était donc Mighty Fake et on se dit à la prochaine pour une nouvelle astuce ou un secret WhatsApp si t'es abonné à la chaîne. Bye.